A chosen generation within call for to show his excellence hey. all I require for life God has given me and I know who I am we are a chosen generation within call for to show his excellence Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez à travers le monde, nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission chrétienne dans la société soc en sigle Aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis là avec l'homme de Dieu avec lequel nous avons l'habitude de vous servir tous les jours Le pasteur Rigobert à qui nous disons directement bonjour Bonjour Maman Naomi, comment vous allez ah, D'ailleurs, c'est plutôt moi qui devais commencer. <rire> Sinon, je me porte bien et vous Ah ouais, ça semble aller par la grâce du Seigneur. Ça semble aller Oui, oui. Ça, ça va et Parce ça, que nous sommes pendant les, les, les, les, les, les confinements, hein, donc ça semble aller. Ça semble aller. Ouais, ouais. Wow. Ok, Dieu a fait grâce que nous puissions aujourd'hui recevoir sur notre plateau un homme de Dieu aussi, un papa que j'aime aussi, au nom du pasteur. Venant Vemba de l'église La Puissance de la Croix. Bonjour, Pasteur. Bonjour, bonjour, ma soeur. Comment vous allez, papa? Je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, très que vous reçoivez aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Je suis vraiment flattée. D'ailleurs, j'ai rends grâce à Dieu parce qu'il me permet aussi d'exprimer de au travers de votre émission. Oui, Je crois ça. que tous ceux qui vous suivent le monde seront édifiés certainement. Amen. C'est ce que nous espérons en tout cas. Nous espérons être bénis par l'homme de Dieu qui est qui est là avec nous sur ces plateaux et nous allons directement commencer. Nous allons parler de la part de Dieu parce que cette émission est là pour que nous puissions parler de la vie des chrétiens dans la société et Dieu s'est décidé finalement par cette émission de pouvoir nous parler, de parler à toi et à moi à travers ses serviteurs qui s'est lui-même choisi. Euh, pasteur, nous, nous, nous sommes un peu curieux, nous voulons savoir, connaître votre histoire d'amour avec les seigneurs Comment est-ce que vous avez pu dire oui à cet appel Oui, ça fait très longtemps, très très longtemps Je crois que ça remonte jusqu'aux années euh, 1983 euh, À cette époque, j'avais un ami avec qui on a étudié à l'épée de Matongé c'est-à-dire que j'avais perdu les traces de cette famille longtemps. Et un jour, je me revois à la maison est venu me rendre visite. Cette fois-là, avec Christ, il m'a parlé de l'amour de Dieu. Et j'étais été touché. Et puis ce jour-là, j'ai commencé une relation avec le Seigneur. Et c'est cette longue relation, jusqu'à ce jour, il m'a appelé et puis je suis devenu son serviteur. Voilà. Oh, une petite histoire ouais, une parce que vous êtes converti dans quelle église, dans quelle communauté ouais. alors lui il venait de Fepakon Zamimala quand il est venu me voir il m'a parlé du Seigneur il m'a ramené dans, dans leur église l'église est située, vous voyez, il y a le de Kimbanguiste de l'autre côté Kimbang c'est là où se trouve maintenant L'église du euh, pasteur révérend euh, Mouss, c'est là où l'église était là, nous étions là-bas, nous avons commencé à prier là-bas, on a fait un bon temps là-bas, et puis lorsque l'église a changé d'adresse, nous sommes arrivés jusqu'au niveau de Kimbang, euh, de, de l'autre côté de la rivière Kalam. c'était euh, la 35e mairie, nous avons commencé à prier là-bas, voilà. Oui nous sommes maintenant au courant de, de votre vie, de votre euh, histoire d'amour avec l'Église. Et aujourd'hui, au, au, tout au long de cette émission, nous allons parler de la restauration de l'Église avant les temps de la fin. Mais avant d'y arriver, nous voulons connaître effectivement qui est un chrétien. C'est qui est un chrétien On Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses notions dans l'église. C'est pourquoi il faudrait qu'on qu puisse préciser des choses par rapport à la restauration. La restauration, c'est un thème très global. C'est grand, c'est vaste. Mais parlons comme vous avez posé la question sur le chrétien. Selon la Bible, qui est chrétien Le chrétien n'est pas une personne qui va seulement à l'église. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui qui va prier, ou quelqu'un qui connaît les seigneurs il dit que non il connaît le Seigneur, mais le nom chrétien, le mot chrétien dans la Bible pour la première fois c'était en Antioche Alors, on voit dans Actes chapitre 11 verset 26 pour la première fois quand on a parlé des chrétiens on a parlé on a appelé les disciples chrétiens, c'est à dire le vrai nom que le Seigneur avait laissé, c'était le nom disciples ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus et les chrétiens. C'est très important. Il faut bien comprendre qui est disciple et quand est-ce qu'un disciple atteint cette dimension là où on l'appelle chrétien. Les chrétiens ce n'est pas un nom qu'on donne à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie de quelqu'un. C'est une qualification, c'est une manifestation de quelque chose qu'on voit dans une personne. C'est-à-dire au départ c'était des disciples. Les disciples c'est qui C'est quelqu'un qui suit un maître. Il suivait le maître. Au bout d'un certain temps, ceux qui les voyaient de l'extérieur ont qualifié qu'ils étaient des, des, des chrétiens, chrétiens par rapport à Christ. Et on peut définir euh, euh, le chrétien comme celui qui vit par Christ et pour Christ. Alors celui qui vit par Christ. Ici, il faut enlever toutes les notions religieuses. C'est-à-dire parce que selon la religion, le, le chrétien, c'est peut-être quelqu'un qui fait des choses. Mais dans la Bible, le chrétien, C'est quelqu'un qui vit par le Christ Et pour le Christ C'est-à-dire, celui qui vit son Christ Il vit pour et par son Christ à lui Donc voilà, le chrétien, c'est n'est pas euh, celui qui prie beaucoup Ce n'est pas celui qui médite beaucoup la Bible Ce n'est pas quelqu'un qui fréquente une église C'est quelqu'un qui vit par le Christ Comme Paul l'avait dit, ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit, en moi, dans Galate 2.20. Oui, c'est ça. Nous, nous les savons maintenant qui est réellement un chrétien. Donc, un chrétien n'est pas, pas forcément celui qui va à l'église ou celui qui prie beaucoup, mais c'est plutôt celui qui vit pour et par les Christ. C'est ça, pasteur. Amen, si bien amen, dit. amen. Papa Rigo. oui, le pasteur est à notre disposition pour nous évoluer. Oui, oui pasteur, euh, on est chrétien, mais on vit dans la société. D'ailleurs, c'est la thématique de notre émission on est, est chrétien mais nous vivons dans la société pour vous comment est-ce qu'un chrétien peut vivre dans la société avant d'entrer dans notre vie mmh. de alors si nous voulons mmh. parler la, de la relation entre les chrétiens le vrai, les chrétiens bibliques mmh. et la, la société nous devons nous référer au Christ qui a vécu mmh. dans une société de monde pour comprendre l'impact ou l'influence d'un chrétien de vrai chrétien dans la société il faut comprendre l'influence du Christ quand il a vécu dans la chair dans la société juive si aujourd'hui on parle de Christ pap c'est parce que Christ a impacté non seulement dans la société juive mais il a impacté aussi dans le monde entier c'est à dire quand on parle maintenant des chrétiens la relation du chrétien avec sa société nous devons nous référer au Christ parce que nous disons le vrai chrétien c'est celui qui vit Par Christ et pour Christ Alors Si la personne vit par Christ Qui a influencé le monde Par son enseignement, par sa façon de vivre Par ce qu'il avait dit Alors Il est évident que tout chrétien Doit impacter Nécessairement sa société Vraiment en, en grande partie Et si nous voyons L'influence de Jésus nous pouvons dire que le chrétien peut exercer une influence terrible, alors très positive, pour le changement d'une société. Quant au du point de vue moral, du point de vue éducation, hein, même sur le plan perspective de la vie, le chrétien a beaucoup de choses à faire dans la société, beaucoup à l'heure. Homme de Dieu, hum. la Bible dit que le Seigneur revient bientôt hum. Et ça, ce, ce n'est pas un slogan, nous le savons tous ce qui doit normalement revenir hum. Et par rapport à, à, à ce que dit la Bible hum. Comment est-ce que vous, vous voyez l'église à l'heure actuelle Comment est-ce que l'église est présentement là Oui, c'est-à-dire, quand nous parlons de l'église Nous devons parler de l'église du point de vue de Christ Pas du point de vue du monde Parce qu'il oui. y a vraiment deux façons de, de, de prendre l'église Aujourd'hui le christianisme est considéré comme une religion Tant comme tant d'autres Le bouddhisme, l'islam hein, Tout ça Mais la, la, la, le, le christianisme Comme la vie de Christ dans la, dans la, Qui se déploie dans la vie des hommes, Ça c'est vraiment Ce n'est pas une religion C'est plutôt une relation personnelle Entre quelqu'un et Dieu C'est pourquoi je dis que Du point de vue de Dieu Du point de vue de Christ qui est le bâtisseur de l'église L'église, c'est pas autre, c est, c est autre chose que ce que les gens pensent de l'église. Les gens prennent l'église comme une communauté. Il y a l'église comme euh, une organisation. Mais quand Jésus parlait de l'église, il parlait d'un peuple que lui avait acquis par son sang. Un peuple en qui lui habite comme, euh, réellement. Et ce peuple-là qui le représente sur la terre ayant une mission bien précise. Donc quand Christ parle de l'Église. Ce n'est pas comme beaucoup de gens parlent de l'église C'est vraiment très important Et comme nous sommes au temps de la fin Nous devons savoir que Christ a défini l'église Les apôtres ont continué à perpétuer ce que Christ avait commencé Aujourd'hui, nous devons revenir sur les vraies valeurs de la parole Et revoir l'église telle que Christ l'a volée Parce que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas forcément ce que Christ a voulu que l'Église soit. Voilà pourquoi on parle de la restauration de l'Église. Restaurer quelque chose, c'est ramener la chose à l'état initial. Quelle est l'Église que Christ a laissée sur la terre Est-ce que tel que Christ a laissé l'Église sur la terre, c'est ce que nous voyons sur la terre Est-ce que quand nous lisons la Bible aujourd'hui, est-ce que l'Église est, est selon la pensée du Maître Vous comprenez C'est-à-dire... Hey, comme nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans, à la dernière heure. Nous sommes en 2020. Euh, nous entamons déjà pratiquement la, la consommation du temps. Le temps que l'Église doit vivre sur la terre. Comme cela est comme ça. Nous devons savoir que nous devons revenir sur les vraies valeurs qui sont dans la Bible. Et c'est très important. Parfois quand je lis la Bible, je remarque quelque chose. Et nous pouvons lire un verset. Nous pouvons lire dans le livre de, de 1 Corinthien. Dans le livre de 1 Corinthien, quand Christ parle, c'est l'apôtre Paul d'abord qui parle. 1 Corinthien chapitre 15, verset 2. Est-ce qu'on peut lire Oui, on peut lire, lire, oui. Dans 1 Corinthien chapitre 15, verset 2. Il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi les gens occultent ça. Mais j'aimerais vraiment que... On précise sur quelque chose là oui. Je vous rappelle euh, Au verset 1 Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez couru en vain C'est à dire tel que les apôtres Ont posé le fondement de l'église ils l'ont posé pour que personne ne puisse ajouter quoi que ce soit. Ça devait être observé tel qu'ils les ont laissés. La Bible dit par exemple, notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Mmh. Éphésiens Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ça dit qu'on ne doit pas aller outre que ce que les apôtres ont posé déjà comme un fond? fondement. Quand nous parlons de la restauration, cela veut dire nous devons revenir... À ce que les apôtres avaient dit par rapport à la mission de l'église, par rapport à ce que doit être l'église, par rapport à comment l'église doit se comporter par rapport au temps de la fin. Donc la restauration veut dire revenir, revenir au fondement apostolique de l'église. Jésus a dit qu'il bâtirait son église il a laissé les apôtres qui devaient perpétuer sa pensée jusque chez nous arriver, jusque cela va arriver à notre époque. Mais arriver à notre époque, est-ce que l'église a gardé l'état? Est-ce que l'église a gardé la même considération, la même mission, la même valeur Oh, Christ revient. Si Christ revient, nous devons revenir absolument aux fondements éternels. Sinon, nous pouvons rater vraiment tout ce que Christ a prévu pour nous. Donc, voilà Parce les graves que que nous là. choses que nous, pouvons, que nous pouvons rencontrer à la fin de ces temps. À l'égard de tout ce que vous venez de dire vous nous confirmez que l'église a perdu sa valeur et que l'église est atténuée je ne sais pas il y a par exemple, quand vous regardez ce qu'a été l'église aux premières années de l'église l'Église primitive que vous pouvez comparer l'église primitive à cette église finitive Mais non la puissance la, la, la, la qualité de l'enseignement hein? la manifestation de Christ et la qualité des, des fidèles ou des disciples qui étaient générés, qui, qui étaient produits par l'enseignement des apôtres aujourd'hui il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes dans l'église parce que le fondement n'y est plus nous nous sommes écartés pratiquement du fondement post et c'est parlant, faut comprendre qu'est-ce qui à la base et de tout ce dont vous venez de parler. L'Église a perdu son état initial et tout. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela Quand vous regardez, vous lisez bien la Bible, vous verrez que quand les apôtres ont commencé, au début, il y avait beaucoup de, beaucoup de problèmes. Par exemple, la persécution. Mais après la persécution, quand le diable a compris que qui l'église l'église était toujours davantage forte le diable a changé de stratégie c'est pourquoi les apôtres ont averti quand vous lisez par exemple le livre de 2 Timothée chapitre 3 l'apôtre Paul avertit déjà c'était des avertissements qui étaient déjà à l'époque là mais aujourd'hui beaucoup de gens n'en tiennent pas compte par exemple je lis dans 2 Timothée de Timothée chapitre 3 vous allez voir que l'apôtre Paul a prophétisé dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent fanfarons, tout ça insensibles, tout ça la Bible dit euh, quand il parle de ces choses là il dit par exemple il dit euh, les hommes seront insensibles de loyaux, calomniataires intempérables Cruel ennemi des gens de bien, traître, emporté, enfreint, ayant l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force des choses de Dieu. L'apôtre Paul conseille de s'éloigner de ces gens. Vous verrez encore que l'apôtre Paul va dire l'Esprit dit expressément aux Églises que dans le dernier jour, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pierre, Pierre aussi avait averti quand vous lisez l'apôtre Jean aussi ils ont averti déjà à l'époque c'est pourquoi quand on lit la Bible on doit faire attention lisez la Bible et voyez si les mêmes choses que vous êtes, vous êtes en train de lire, vous êtes en train de le vivre si ces choses ne sont pas conformes aux vérités établies aux vérités éternelles nous devons revenir. vous comprenez, ça dit je vais pour euh, terminer la question là c'est il y a eu l'église, est là le diable a travaillé aussi pendant plus de 2020 ans. Maintenant, le diable a travaillé, il a essayé des stratégies. Et dans plusieurs époques, tantôt il a rendu l'église, il a plongé l'église dans un profond sommeil parce que l'église n'a pas existé de manière uniforme. L'église a toujours changé des, des, des, des, des, des moments, des temps, des, des, des, des, des, des, la façon de se présenter. Par exemple, l'église d'aujourd'hui n'est pas église, égale à l'église qui était au, au 12e siècle, au 15e siècle par exemple. C'est-à-dire, tout au long de 2000 ans d'existence de l'église, l'église a subi des attaques du diable, parfois l'église a changé de fond. À un moment donné, l'église a été pénétrée par le diable, à un moment donné, l'église a été, euh, on l'a relevé par rapport au fondement des la parole, c'est pourquoi il y a eu l'histoire des réveils dans le monde Voyez, il y a eu des réveils répétitifs et quand vous lisez déjà de l'Apocalypse vous allez voir que quand on parle de cette église les églises ne se ressemblaient pas c'est au fur et à mesure que les années passaient l'église de l'Odyssée, l'église d'Éphèse l'église de Myrne, l'église des Sardes, toutes ces églises là on montre carrément à cette époque ici le diable cherchait à faire ça et ça et ça mais le Seigneur parlait aussi. Il, il donnait des avertissements pour que les gens gardent l'essentiel, qui gardent le fondement. Le fondement. Mmh. Mais le voilà. pasteur, voyez-vous pas qu'il est difficile de restaurer l'Église, mmh. étant donné qu'il y avait déjà des prophéties mmh. qui ont parlé sur l'état actuel de l'Église mmh. C'est possible que l'Église soit restaurée. Mmh. Ça ne serait pas euh, sortir de la prophétie biblique. Donc, ça à l'église doit euh, être restaurée comment On ne doit pas restaurer les organisations. C'est par rapport aux chrétiens. C'est pourquoi j'ai aimé le, le thème de l'émission. Hein? Les chrétiens, les chrétiens ne pas de chrétiens. Lui, il est au centre de tout. Parce qu'il n'y a pas d'église sans qu'il y ait d'abord de vrais chrétiens. Tout va partir de, de, du fondement des chrétiens. Quand les, les gens écoutent la bonne parole, les gens ont l'habitude, par exemple, nous quand nous avons grandi chaque, chaque personne, chaque chrétien a mené une Bible à l'église Aujourd'hui, de moins en moins, les gens ne, ne lisent plus la Bible Les chrétiens ne lisent plus les Écritures, par exemple Et aussi les pasteurs, les hommes de Dieu, ne lisent plus les Écritures Donc, c'est un terrain favorable pour les diables Pour tromper, pour euh, insinuer, pour euh, introduire d'autres doctrines très facilement C'est-à-dire, quand on parle de la restauration Papa que c'est possible on ne restaure pas les religions, on ne restaure pas les organisations, on restaure l'homme chrétien par rapport à Christ. Parce que nous parlons du chrétien qui est quelqu'un qui vit par Christ et pour Christ. Vous voyez, le centre de l'église, c'est le chrétien. Et le centre du chrétien, c'est le Christ. C'est Christ qui est là-bas, c'est lui qui travaille. Si les gens peuvent encore laisser au Seigneur cette opportunité, c'est lui le ferait c'est-à-dire, l'enlèvement viendra. Vous voulez que toute l'église puisse se rater l'enlèvement, aller à la grande tribulation, par exemple. Mais il y a des gens qui entendent le son de la, la trompette, des gens qui vont se ressaisir. C'est pourquoi nous vous en parlons maintenant, avant qu'il y ait l'hécatombe. Les, euh, les, les, les nous en parlons déjà maintenant. Pour que ceux qui écoutent puissent se ressaisir, relisez la Bible. Revo, revenons dans, sur le fondement à apostolique. C'est très important, ça va même de notre salut, de notre enlèvement ou de, de notre futur avec le Seigneur. Oui, parce que oui. vous avez, dans vos propos, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse là, oui. vous avez parlé des Bibles, oui. de, de l'utilisation de la Bible. Vous avez oui. dit auparavant, les chrétiens venaient à l'église avec les Bibles, oui. mais à l'heure actuelle, on ne les constate plus. Oui. Il y a plus à, à, les chrétiens ne se promènent plus avec les Bibles comme dans, oui. dans notre temps. Oui. Et il a, maintenant, là, il a, avec l'évolution de la technologie, oui. on a des Bibles électroniques oui. qu'on consulte oui. souvent. Oui. Vous, vous êtes contre ou comment Je suis pas contre, mais je trouve que c'est une distraction de la part de Dieu ça dit tous beaucoup de gens ont la Bible dans le, euh, dans le téléphone mais est-ce lisent parce que ça dépend de la pile, ça dépend de charge mais quand vous avez une, une Bible en papier vous les lisez à tout moment ça un pas ou dans, dans, dans, dans un téléphone un smartphone hein? oui. cela dépend de, de, de charge vous allez vous mettre à lire 4 heures du temps la Bible avec un téléphone ça, ça, peut, peut, planter. Ab... ça peut planter, ça peut abîmer les yeux voyez il y a toutes ces conséquences-là. Mais j'ai l'impression que le diable a travaillé de manière que les gens se sentent qu'ils ont des bibles. Ils se promènent avec des bibles qu'ils ne lisent jamais. Vous voyez, moi j'ai toujours dit à l'église ceci Il est plus facile à un chrétien de prier même pendant 5 heures du Il est très difficile à un chrétien de lire la Bible pendant 5 heures Le diable ne le permet pas. Si vous voulez ce qu'on voit la, la résistance du diable, hein L'oppression diabolique. Vous voulez voir ça? Prenez votre livre, Bible, ouvrez ouvrez la Bible, essayez de lire ça pendant 5 heures du temps. Les chrétiens aujourd'hui sont capables de prier pendant toute la nuit, des heureux à heures à 6 h Ils sont incapables de lire la Bible 2 heures du temps. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Si vous voulez voir la face de Dieu, vous voulez vivre avec le cœur de Dieu, vous devez lire la Bible. qui d'ailleurs de. de L'un de moyens plutôt par lequel le Seigneur nous parle le plus souvent, oui. c'est sa parole. Mais de plus en plus, oui. le diable a découragé les gens. Et moi, je trouve que c'est comme un du diable, une stratégie diabolique, en voulant remplacer le, le, la Bible en papier, euh, par la ah, Bible, Bible électronique. <rire> vous qui vous suivez, la question nous est posée. Avons-nous des Bibles électroniques ou bien des Bibles en papier Si vous avez un, une Bible électronique, la lisez-vous C'est ça la question. C'est ça la question. Le Pasteur, a dû de Je ne sais pas, vous avez parlé de l'Église primitive. Mm. Mais en lisant les, la Bible, nous allons comprendre que parmi les piliers qui faisaient la force de l'Église, mm. il y avait les enseignements des apôtres. Mm. Mais aujourd'hui, quel enseignement quel que vous, les pasteurs, vous dispensez à vos disciples, à vos adeptes Donc, Aujourd'hui, ce roman, ça laisse à désirer nous constatons plusieurs enseignements, faux enseignements, et qui ne, sont, qui ne cadrent même pas avec les les écritures mais comme vous avez dit tantôt c'est aussi la prophétie plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ils cherchent des choses qui plaisent ils cherchent pas à plaire à Dieu mais à plaire aux autres ou à, à s'accomplir ou à réaliser leur propre vie Voyez, aujourd'hui même le ministère même le travail de Dieu est corrompu. Beaucoup de choses sont corrompues. Parce que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au soir de l'humanité. Bientôt, le, la lumière, est, le l'étoile du matin va apparaître. Et le soir, il y a une confusion totale. Mais, les vrais chrétiens doivent chercher la lumière en lisant la Bible, en cherchant à connaître la vraie volonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible avec un cœur de vouloir comprendre Jésus, le Seigneur va vous parler, parce qu'il vous parle, il parle des Écritures. Mais, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas le temps de Et même, je dis pas, je, je m'humilie, je, je me mets au nom de tous les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous avons induit beaucoup de gens en erreur. Nous prêchons de fausseté. nous cherchons parfois de l'argent au travers de certains messages. Beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas sincères. Ils ne lisent pas la Bible. Eux-mêmes, ils ne sont pas éclairés par le Maître. C'est pourquoi ils, peuvent aussi, ils ne peuvent pas éclairer le, les autres. Je dis, vraiment, il y a toutes les catégories des hommes de Dieu. Il y a ceux qui font de la magie. Il y a ceux d'autres qui ne font même pas de la magie, mais qui ne comprennent pas, qui ne connaissent hein, rien. C'est-à-dire ils ont la bonne volonté, mais ils n'ont pas été enseignés comme ils se devaient. Et il continue à perpétuer les erreurs parce qu'on ne lit pas bien la Bible. Je peux relever quelque chose ici, par exemple. Quand vous lisez la Bible, il y a une différence entre la loi et la grâce. Pourquoi il y a une confusion générale, même dans les chefs des hommes de Dieu La loi et la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La Bible dit que la loi était comme un pédagogue pour nous amener à la grâce, à Christ. Nous sommes avec Christ. Donc quand Christ est venu, il n'y a plus de loi. La Bible dit par exemple, dans Romains chapitre 10, verset 4, Jésus Christ est la fin de la loi. Pour la justification de ceux qui croient. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens font la confusion entre la loi et la grâce. La Bible dit que la loi, la loi était l'ombre de choses à venir. Oui. La réalité est en, en Christ. Christ étant venu, il n'y a plus d'ombre. Nous sommes éclairés. Il est la lumière du, du monde. Il nous amène suffisamment de lumière pour que nous comprenions les choses. Mais, qu'est-ce que des confusions dans les enseignements. Que des confusions. Et si Christ est revenu aujourd'hui, c'est catastrophe. Oui, pasteur, vous avez dit que... Euh, le Christ est venu pour abolir la loi C'est mmh. ça si je vous ai bien saisi la, trace... la Bible dit Le Christ il, il a dit lui-même Je ne suis pas venu abolir la loi Je suis venu accomplir à la, la loi, loi. Christ ouais. a accompli la loi Par sa mort à la croix ouais, C'est qui... pourquoi la Bible dit Jésus Christ eh, il, nous dit, il, nous, il nous a délivré de la malédiction De la loi étant devenu lui-même eh, Malédiction ça, c'est dans Galates 3, verset je crois, 13, 13 à 14. Christ, quand il est mort, il a accompli la loi. Et maintenant, nous, nous avons la foi hein, en lui. Or, la loi ne possède pas de la foi. Quand nous sommes déjà dans la foi, nous sommes dans la foi, nous sommes dans la grâce. Et quand nous sommes dans la grâce, nous ne retournons plus dans, dans la loi. Ah oui, là nous sommes éclairés. Oui. Maintenant Puisque nous sommes maintenant sous la grâce du Seigneur, nous sommes sous la grâce. Et cela n'est pas aussi quelque chose qui nous pousse, qui pousse souvent les chrétiens à commettre de péché c'est dire que Christ est mort pour nous et je peux faire ça, j'obtiendrai le ça une mauvaise compréhension de la grâce d'ailleurs la sainteté qui provient de la grâce est meilleure que la, la sainteté qui provient de la loi beaucoup de gens ne connaissent pas ça ils ne comprennent pas parce qu'il y a une confusion la foi en Christ nous amène à la perfection la foi en Christ parce que pourquoi pourquoi c'est important cette différence Quand quelqu'un est dans la loi, il croit que pour que Dieu l'agrée, il doit faire des, des choses. Mais quand quelqu'un est dans la grâce, il doit croire au Christ, et par Christ, il va devenir ce qu'il ne peut pas devenir par lui même. Vous comprenez oui, non. Christ est notre vie. Christ est le chemin, il est la vérité, et la vie, surtout la vie. Il faut savoir que Christ est la vie. C'est-à-dire, par Christ, nous atteignons toutes les dimensions que Dieu a voulu que nous soyons. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple la Bible, la Bible dit par exemple ceci dans Romain chapitre 8, la Bible dit euh, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Enfin que son Fils soit le premier né d'entre plusieurs frères. Oui. Vous comprenez Tout ça c'est tout, nous, nous c'est notre attachement, notre intimité avec Christ qui détermine notre vie. C'est pas en pratiquant les choses, c'est pas en obé, en observant certaines choses. Dans la loi, il fallait faire des choses pour être agréable à Dieu. Dans la foi, nous regardons Christ comme eh, la source de tout pour notre vie. Vous comprenez? Nous sommes sauvés par lui, nous, nous avons la foi en Lui. C'est ce qui change notre vie. Par exemple, par rapport au péché, parce que vous avez touché des péchés, la Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, en ce qui concerne vos péchés, vous n'avez rien à faire que de croire en Christ qui est mort à votre place, qui s'est substitué à vous. Jésus-Christ est la victime expiatoire, propitiatoire de Dieu. cest à à cause de lui, nos péchés ont été effacés. À cause de lui, la colère de Dieu a été apaisée. Maintenant, Christ est notre sauveur, il est notre salut. C'est dans notre relation avec lui que nous devenons des personnes meilleures, des personnes transformées, des personnes changées la grâce, la fausse grâce qui dit que non, je suis sauvé par la grâce hein? je dois commettre des pêches. ça, ce n'est pas la grâce de la Bible ce n'est pas la grâce ce n'est pas cette grâce-là dont il est question ici quand je parle de la grâce, je n'est pas la grâce le moyen que Dieu a utilisé pour nous atteindre pour que nous soyons en relation avec lui je parle de la grâce comme la source de vie la source de salut, de transformation c'est si je dis eh, bien que la sainteté qui produit la grâce elle est supérieure à la sainteté qu'elle produit, mmh. la loi. Mmh. C'est très important. Oui, mmh. la, la Bible dit Oh, la vie éternelle, ce qui te connaît, c'est toi le Seigneur, vrai Dieu, mmh. et à savoir celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yes. Le pasteur, mmh. la connaissance vient par l'enseignement. Mmh. Il y a maintenant là un pasteur qui vous suit attentivement, mmh. qui est censé enseigner un chrétien pour qu'il soit restauré tel que vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces enseignements Je me si S'il y a un, un homme de Dieu ou un vrai chrétien qui a fait de me suivre, je voudrais vous prodiguer un bon conseil. Vous devez beaucoup lire les livres de Romains. Quand vous lisez les livres de Romains, vous allez comprendre d'abord le salut, comment Dieu l'a voulu et comment on peut l'atteindre. Et vous pouvez réformer même votre vie partant du livre de, de Romains. C'est un livre essentiel. Sans le livre des Romains euh, Le christianisme allait être Un judaïsme plus Mais c'est le livre des de Romains Qui a différencié La loi et la grâce Les saluts qu'on obtient dans la grâce Par exemple quand vous lisez Le livre de Romains, Romains chapitre 3 Verset 23-24 La Bible dit par exemple Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et La Bible poursuit au verset 24 il dit, Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en, en Jésus. Par exemple, ça dit que, révérend, et les gens doivent bien relire et relire, relire le livre de Romains. Si vous ne saisissez pas ce que Dieu a voulu nous parler, surtout au travers le livre de Romain, c'est vraiment un peu difficile de comprendre. La pensée de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce qu'il faut savoir que la Bible a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament c'est la préparation du salut. On nous présente les saluts, on nous le prépare. Mais au Nouveau Testament, et les quatre Évangiles, on nous présente les saluts. Et maintenant, au niveau des épîtres, on nous explique ce que c'est les saluts. On doit bien comprendre la Bible. Donc, il y a l'Ancien Testament qui est la promesse du salut la préparation du salut, quand on commence les évangiles, c'est la présentation du salut, et quand on commence les épites, les épites c'est l'explication du salut, notre relation, comment nous devons la vivre avec Dieu, c'est très important. Oui, c'est ça, et eh bien, Christ n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt, il est venu accomplir cette loi, il a déjà accompli, en, plus, en donnant sa vie sur la croix, c'est ce que moi j'ai retenu en tout cas. Amen. Homme de Dieu, mmh. vous nous avez richement bénis mmh. et il y a plein de chrétiens qui vous ont suivi là. Mmh. Et s'il faudrait qu'ils puissent retenir quelque chose, que doivent-ils retenir de tout ce que vous avez dit sur cette plateforme J'aimerais que tout le monde sache que Jésus revient maintenant. Nous n'avons plus de temps. Ce n'est plus bientôt, c'est maintenant. C'est ce que le Seigneur a dit à beaucoup de gens. Il revient maintenant. Nous n'avons plus de temps, nous sommes en 2020. Vous avez vu le Covid, la Covid-19, ce qu'elle a fait dans le monde entier. Ça dit, c'est un signe d'alarme. Bientôt, nous allons entrer dans des choses encore plus graves. Vous devez savoir, nous, tous les chrétiens doivent savoir ça. Chacun doit arranger sa relation avec le Seigneur, son intimité. Lire la Bible, connaître ce que Dieu a voulu. La Bible, c'est comme une lettre. Chacun doit la lire pour la connaître comprendre les volontés de son maître par rapport de son Dieu, par rapport à sa vie. Donc, j'invite tous les chrétiens à éveiller leur sens spirituel, à chercher une intimité avec le Seigneur. Dieu ne vous a pas appelé à pratiquer des choses. Dieu vous a appelé à la communion avec son Fils. Vous devez avoir la communion avec le Christ. Ce que vous faites là, ce n'est pas, pas mauvais. C'est peut-être bien pour quelqu'un. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez en communion parfaite avec son fils, c'est lui le Seigneur, le Christ donc euh, j'appelle tous les chrétiens à, à éveiller leur sens spirituel à revoir la Bible à retourner à la lecture de la Bible et j'exhorte mes, mes éminents, hommes de Dieu, révérends papa, il est temps maintenant que nous préparons l'église et selon le fondement apostolique, parce que nous serons récompensés si nous amenons au ciel les âmes réellement conformes à l'image de Christ. Merci beaucoup. Et ben, nous sommes vraiment bénis. Moi, je vais le dire pasteur Hugo. Oui, moi, je pense qu'il y a un peu moi de la matière que nous n'avons pas pu exposer. Pété encore de temps. À la prochaine, si le Seigneur nous fera grâce. On puisse aussi être avec le pasteur pour continuer avec ses enseignements. Le pasteur, c'est la première fois, mais nous pensons que pas. ce n'est pas la dernière fois. Pas la dernière fois, je vous attendrai. Ok, de merci, merci d'avance. Bon. Bon. Eh bien... On est fini pour aujourd'hui, vous étiez si nombreux à nous suivre et nous vous disons grandement merci, merci d'avoir été là avec nous dans ces numéros et nous prenons rendez-vous pour très prochainement. Sinon, nous vous demandons juste d'aimer notre page Facebook Église, Église Mission Évangélique Parole Créatrice et aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube TV Parole Créatrice. Merci à la grande équipe technique qui était là avec nous, merci à vous tous qui étaient là si nombreux et nous nous retrouvons très prochainement.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 All I require for life, God has.